<rire> Et quand il a crié Ah je suis mort Ah mais je reconnais cet endroit de oh, toute façon il y a un hélico, vas-y tu sais quoi Je prends l'hélico Mais je crois que j'ai jamais essayé Ah si peut-être une ou deux fois Vas-y monte, monte, monte, monte, Roya Mais pourquoi il ne monte pas dans la zone. Mais monte Oh là là mais... Je testé un hélico. Attends, attends, attends, attends. Je teste un hélico déjà, il monte pas. Et je m'éclate contre le truc. Arrête de me regarder comme ça toi Eh ce que je vais le gagner, je vais. Je vais leur foncer dedans. Oh j'ai collé un mec Let's go <rire> Voilà <rire> Je sais pas les, les gens ils ont quoi aujourd'hui, mais faire leur réaction. <rire> Ouais, on va parler avec les mecs un peu, ça va être drôle Hello, hello everyone, microphone Ah, ah, ah non, il a que nous deux <rire> Je suis trop con, frère C'est où El Sherim Ah, El Sherim, passe <rire> Vas-y, vas-y, on va, El Sherim, passe Oh, sniper, un chacun Ah Il est là, ça bug trop Non, ça bug, ça a bugué, ça a bugué, c'est pas toi Après, t'es un peu nul, mais Mais c'est pas trop ta faute non plus Bah, t'es là, t'es mort, c'est un peu eh, vas-y, ben frère! Ah, tu vas te faire démarrer! Allez, ah, mon pote! Reste là, reste là! Wouah! Let's go! <rire> Let's go! Oh, ah, de... Frère, tu envie de! Hein bah oui, regarde! C'est ça! Mais par contre, t'as mis des croûtes de et ça m'a. La vérité, frérot, top, top! En plus! <rire> Eh, hey, tout à l'heure, il y avait un hélico, je me suis cogné avec, je suis mort Ah, je le vois hey, je, je l'exécute, j'exécute l'exécute Ah, ils sont deux, eh, hey, on exécute rien du tout, viens, on va là Je te reste Ils vont arriver, bon, je me loot et... Enfin, il me faut juste une arme je suis Ah, je vois, ils m'ont vu, ah, ils savent où je suis Guy, please, don't come, don't come, please, please be friend no problem, guys quoi, ça je prends une Ah, derrière, ah, fais gaffe fait un... Ah, j'en ai collé un, non, -moi, hein. ah, il y en a un qui est mort Les coups de cross Eh, ah, 1v2, hey, eh, hey. ça fait depuis tout à l'heure Je fais des 1v2 coups de cross. En fait, mais après tu sais les capacités mentales on n'a pas tous les mêmes non, pas bien le jeu, donc un peu normal. ouais c'est bien ce que je dis ah c'est bon j'en vois un, un mort <rire> correct, bon, moi, hein. ça marche ça marche derrière wesh ah mec, boulain, lui. mais il était là oh, du coup ouais, je suis même pas en train de parler je suis ah. Pas en train de... Ah. ah bitterball ça va bitterball bitterball yes. Ah. yes yes bitterball bitterball <laughs> il est en train de parler, j'ai mis une balle dans la tête. Bitterball, I spawn with you. Where do you want to spawn Bitterball? C'est son pseudo. Ah, my mother! You're dead! Your mother! You! You! Ah! Je suis joking, joking, Okay, My friend, it's okay. I will break your mother. No, the break, Okay, I'm coming to kill you. You, mother? Fracking Fluke. Ouais. Il est break, il est break, je l'ai break. Ah, you voyez Ah, Mother ma, Break Mother Nang Nang Nang Nang, il est oh. Ah, man, qu'est-ce que c'est? Ah, Bitterball, Bitterball! C'est des Bitterball! C'est des Bitterball! Oh, it's you, Bitterball! Oh, oh, Peter non, non, non. on est contre Peter Ball Peter Ball, Peter Ball, why, why fighting Man, you know I love you, I don't love men, but I love you On tue le géolier, bah qui, on peut tous gagner On va tuer le bot, on va tous gagner We don't fight, we don't fight Je sais pas si c'est frère Non mais, tu personne, le bot, là, tu vois le géolier, là, c'est lui qu'il faut tuer Let's go, Peter Ball yes, GG Ouais Ah non Peut-être que je pourrais t'acheter en vrai après hein, si j'ai l'argent. J'ai toujours su que t'étais une. Euh, en mode comme les prostituées là, tu sais qu'on peut acheter. De on se voit au cas où. Et ça va pas être comme ton best-of auquel j'étais là. Ok les mecs, faut que je vous explique. Il y a à peu près 7 mois j'étais avec Baki et j'ai fait exprès de prendre le perso qui joue tout le temps pour l'énerver. Et du coup lui il voulait me frapper et le lendemain on devait se croiser au collège. Je vais t'enculer ta race. Je vais t'enculer ta race. Non mais demain on se voit, c'est bon. Même sale, même au rire etc. On va se voir. Donc on y allait le lendemain et il avait oublié. Et quand j'ai fait le montage, j'avais mis en dessous update, il l'a oublié le lendemain. Sauf que quand il a vu ça en fait dans le best-of, après quand s'est revu il m'avait frappé. Et du coup il vient de comme il avait fait l'autre fois, sauf qu'il a encore oublié. Donc maintenant j'ai peur qu'il me frappe. Eh les mecs, s'il vous plaît. je vous dirai dans les commentaires s'il m'a frappé, mais soutenez-moi. Bitterball, it's you! No, no, again. Bitterball, no. Ah, I see you! I see you! Don't kill me! Ok, don't kill me! I go alone, I revive my friend. Goodbye. Bitterball, I love you. Eh mais les mecs, depuis tout à l'heure, je retrouve Bitterball. Grenade sensorielle, quand tu touches, c'est sensuel, Michael. Tu sais quoi ça Mais non, en mode t'envoie, ça repère les ennemis autour. Sensuel, il... Non Un bouc comme toi, j'en ai jamais vu. Oh, you're terrorist! You are terrorist. Okay. <laughs> Hello, my name is. Oh, very good, very good. You're from India? You are terrorist. Ah, you're terrorists Go, terrorist. from India. Yeah, very good, my friend. It's okay, no problem. India, Pakistan. Do you dance? Yes, yes, yes, dance. No, don't kill me, don't kill me, please. I am not very... I, I am ghoul. Wonky panda. Attends, je vais, je vais me venger, je vais les retrouver. Je vais les retrouver les terroristes. Oh, je suis à la mosquée. Je suis en haut de la mosquée. Mais en fait, c'est pas une mosquée, je crois. Hein. Je sais même pas c'est quoi ce bâtiment, frère. Il y a un loup. Ah non, c'est pas une mosquée du tout, frère. C'est un loup. Il y a une... Mais c'est pas une mosquée ah. du tout. Un coyote, mon pote. Eh, je vais le suivre, je vais le suivre, vous allez voir. Je vais le suivre, je vais le rendre fou. Va voir là-bas, si suis. Après, on T'es à la porte. Sors de la porte, ferme la porte et va voir si je suis. Mais sinon tu, tu peux pas. Ouais, ouais, ferme la porte. Non, non, sors dehors et ferme la porte. Ok, maintenant on reste comme ça. Non, t'es pas sorti. Il va voir si je suis là-bas. Non, tu faire ça arché. si 3 minutes comme ça, 3 minutes comme ça, moi ben, je m'en fous. J'ai mon masque à gaz, moi j'ai tout. Hein. Ok bon, moi attends moi. Moi j'ai mon masque à gaz. Et hostile j'arrive alors. zone. Je vais, puis Non c est, c est... Oh, tu <rire> attends attends attends attends attends attends attends attends <rire> ta tête a trop... <rire> Attends, si elle m'a trop Moi j'étais Attends, j'ai pas réussi à continuer. Ta tête elle m'a trop fait Laisse rire. Laisse-moi! Y'a des arabes allez ouais, j'aime bien, j'aime bien le ouais, fait. Ouais, comme ça. Ouais, c'est mieux. Côte fait ce vers là. Viens, viens, viens, viens. viens. Vas-y, refais, refais, refais. refais. Non, là, ton il est dans ma bouche, t'as vu? <rire> Arrête, Arrête bon, bon, ça va dégoûter. Alors là, je suis en RPG, hein. Alors là, tout à l'heure, il y a un terroriste qui m'a tué au RPG et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. À côté, il y avait un Indien qui était en train de chanter qui me disait de danser. Belle que ce soir, je fais un cauchemarche parce que il y a des Indiens terroristes qui me font danser. Eh les gars, tout le temps, c'est trop drôle avec Baki quand on est en live. D'ailleurs, du coup, je vous propose juste ici un autre best-of avec Baki, on faisait que de rigoler. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.